Oui, donc bonsoir. donc euh, Nelly, Francius, sœur de cœur de Frédéric alias Boana, et aussi membre de l'association Just Promote My Culture, JPMC, donc l'association de Frédéric. Donc, juste pour vous dire que nous organisons une journée en sa, sa mémoire, en son honneur, et en l'honneur de tous les grands frères, mais bien précisément Frédéric, puisque c'est le président de l'association, donc 5, euh, samedi, pardon, 5 mars, de 10h à 20h à Bemao, au niveau de l'atelier. Juste à côté du studio, de, avant la poste de Bemao. Soyez présents, parce qu'il est important que nous tous soyons présents pour eux, puisque pendant des années, ils ont sacrifié leur vie pour nous. Et il est important qu'aujourd'hui, on leur rende hommage par rapport à ça. Et toujours, encore une fois, gardez votre jugement pour vous. Soyez juste, soyez fort, mais soyez honnête avec vous-même. Venez, on a besoin de vous, ils ont besoin de vous. À très bientôt. On a trouvé toutes sortes de trucs pour nous. On était vraiment choqués, révoltés. Et j'ai envie de vous dire que ce soir, si euh, ce samedi 5 euh, mars, euh, la, la jeunesse antillaise, la jeunesse guadeloupéenne plus précisément, la jeunesse des quartiers n'est pas présente au mouvement euh, en l'honneur des grands frères, euh, on donnera raison à la France, au gouvernement, aux élus, on donnera raison à tous les titres dégradants qu'ils nous ont donnés. Pourquoi? Pourquoi je dis ça Parce que là, nous sommes en période de carnaval et tout le monde est dehors. Tous les dimanches, pour tapiter blindé. L'ENI Masmatin, tout le monde là-dedans. L'ENI Akio, tout le monde là-dedans. L'ENI Poule Pauti, tout le monde là-dedans. L'ENI Bot Pauti, tout le monde là-dedans. Henri Mébonda, tout le monde là-dedans. Et là, pour les, les grands frères, il n'y a plus personne. Au-delà des grands frères, on va oublier juste un moment le mot grand frère, parce que peut-être que c'est ça qui bloque, j'en sais rien. Peut-être que c'est un penser que, à pas grand frère ailleurs, j'en sais rien. On va mettre juste de côté le, le mot grand frère et on va juste dire jeunesse. Si aujourd'hui, vous décidez que vous n'êtes pas concerné par cette histoire, par ce mouvement, par cette injustice qui arrive à notre jeunesse, ça veut dire que vous êtes déjà mort. Ça veut dire qu'en tant que peuple jeune de la Guadeloupe, vous êtes déjà enterré. Parce que vous devenez à ce moment-là complice de cette injustice. Vous devenez complice du fait qu'on enterre les leaders de la jeunesse. Et demain, quand les choses seront terribles, quand les choses seront inévitables et irrévocables, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Parce qu'il est inconcevable que des jeunes qui soient chanteurs, qui soit acteurs de la vie euh, culturelle de la Guadeloupe, qui draine des millions de vues, qui drainent des millions de, de jeunes dans leurs mouvements, dans leurs lyrics, dans leur façon de vivre, dans leur culture, il est inconcevable que ce soir-là, au moment où on parle, on soit des centaines et non pas des milliers. De la même manière que nous, ça, apprêtez-nous, que les gros mouvements, gros, gros, je reprends All day in", gros, « All ou « Gros » et tout le qui mouvement là qui a passé en 5 minutes, en 5 minutes, tout le monde a déjà la place to be il date là. Il est inconcevable que là le mouvement il ne passe pas. Il est inconcevable que dans, dans tous les WhatsApp, dans tous les Snapchat, dans, sur tous les réseaux sociaux, la date du 5 mars à Bemao ne soit pas entendue, ne soit pas vue. Il est clair et important que maintenant, vous méditez sur votre sort. Et je ne parle même pas du sort de la Guadeloupe, parce que le sort de la Guadeloupe, c'est le sort de chacun des Guadeloupéens. Donc, tant que chaque jeune... Chaque mère de famille, chaque père de famille, chaque travailleur, chaque membre de la rue, et je le dis, je nomme ce nom, chaque membre de gang, parce que c'est une, une réalité, il y a quand même cet aspect de gang en Guadeloupe. Chaque personne vivant sur le territoire guadeloupéen actuellement, si vous ne prenez pas conscience maintenant que ce qui se passe là à une échelle beaucoup plus grande que l'incarcération des grands frères, c'est que vous êtes complices. Vous tuez la Guadeloupe, vous tuez votre jeunesse, vous tuez votre descendance, vous tuez notre avenir, votre avenir, vous tuez votre peuple. Et à ce moment-là, vous, peuple ingrat, excusez-moi de dire ça et je le redis, on est un peuple ingrat, vous, peuple qui aimez montrer du doigt l'un et l'autre, vous peuple qui aimez écriminer les propres élus que vous avez mis en place, vous êtes semblable, semblable à ces élus vendeurs d'esclaves, parce qu'à à part Jean Blanc avant on nègre. c'est toujours on nègre on est pas en blanc. Donc si vous acceptez que nos grands pères soient enterrés dans le plus grand des silences, sans votre présence, sans votre soutien, sans sans que vous vous soyez vous montrez votre mécontentement, votre révolte. Vous êtes complices et ils ont jamais été Eveyo aussi. Donc, moi, je le redis, samedi 5 mars à Bémao, de 10h à 20h, il y aura un mouvement pour pouvoir soutenir les grands frères, mais à travers les grands frères, ce ne sont pas. Seulement les grands frères que vous allez soutenir. Vous allez soutenir chacun de vous, chacun de votre avenir, chacun de vos enfants, chacun de votre postérité, chacune de vos familles. Parce que lorsqu'un nègre souffre, normalement, c'est tous les nègres qui souffrent. Quand on tue un nègre, c'est tous les nègres qu'on tue. Il y avait Floyd. À la mort de Floyd, tout le monde était consterné. Tout le monde a partagé. Tout le monde était révolté. Pourtant, le gars est aux États-Unis. L'Ukraine a pété. Tout le monde a parlé de l'Ukraine. Tout le monde a besoin de l'Ukraine. Paix pour l'Ukraine. Et ça, il a fait un pays à Zot, ils pas concerné. Ils n'ont pas là, où soit là. Il y a un problème. Clodo, clodo. tout le monde a partagé, clodo. Chaque fois il y a un buzz, il y a là. Tout le monde a dans, tout le monde a partagé. Partager, bah frères à zot aussi. Parce que les autres qui partagent bah à c'est bah hommes même bâtimouna timounas zot, bas zomben, bas timouna zot Je vous le redis, si vous laissez les frères s'enterrer dans cette injustice, il ne faudra pas demain me mettre la main sur tête et se dire, qu'est-ce qui s'est passé Il sera trop tard parce que vous-même avez aidé chaque coup de pelle pour les enterrer. Vous avez tenu la pelle avec eux. Donc je vous le redis, cette histoire-là ne concerne pas que les grands frères. Cette histoire-là ne concerne pas que la famille et les proches des grands frères. Ça nous concerne tous. Si on nous empêche de parler, si on nous empêche de prôner l'unité, si on nous empêche d'unir les, les, les quartiers, les communes, c'est votre, de votre faute. Parce qu'aujourd'hui, quand des membres du peuple, s'élèvent, jeunes ou vieux, et qu'on ne porte pas assistance à ces personnes, nous-mêmes, nous nous tuons. Donc, je vous donne rendez-vous samedi 5 mars, de 10h à 20h à Bemao. Les choses vont vite, les choses vont très vite. Très bientôt, il y aura des élections. C'est vous qui allez devoir décider de votre avenir, de l'avenir de la Guadeloupe. La, Gu la Guadeloupe, ce n'est pas Chalus. Hein. La Guadeloupe, ce n'est pas les politiciens. La Guadeloupe, c'est vous. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut renverser le système, c'est vous, c'est nous, c'est rien que vous et nous. Vous avez un pouvoir dans, votre, dans vos mains là actuellement. Vous avez un pouvoir dans votre bouche là actuellement. Servez-vous-en. C'est pas tout dit hey, « Je suis Guadeloupéen, I love Guadeloupe, il y a des belles plages, il y a du bondin Non, ce pas ça la Guadeloupe. Montrez une autre image de la Guadeloupe. Il est l'heure maintenant de montrer que la Guadeloupe, c'est pas leur La Guadeloupe, c'est pas le carnaval. Enfin, ce n'est pas que. Ce n'est pas les illettrés. Ce n'est pas les moutons qu'on nous a fait croire qu'on est. L'esclavage est là toujours. Il est différent. Il est déguisé, mais il est présent. Et si vous laissez les choses aller comme elles sont là... Vous allez vous en mordre les droits. Nous, allons nous en mordre les droits. Donc, il faut que le, les jeunes se lèvent, les jeunes de Grand-Camp, les jeunes de Bémao, les jeunes des Abîmes, les jeunes de Pointe-à-Pitre, les jeunes de Sainte-Anne, les jeunes de Bastère, Rivière des pères baïf Parce que toutes en radio azote, en téléphone azote, en portable azote, vous les à Vous de vie à ça azote aussi. Donc, il faut enlever, il faut en basse, il faut enlever la force. Eh, si nous, si nous avons à peu près 3 000 là, chaque monde là, en cas de bêtise, chaque monde là, 5 faut mettre 5 euros dans la boîte. Nous avons payé un avocat pour yon détroit. Nous avons finaliser un projet pour yon trois. Donc, c'est Grim Ziri qui a fait sac ziri. Je ne sont pas aimés ici, mais ils ne savent pas pour qui ça. Parce que, là, on voit ici, ils vont en côté. Chaque monde là, il faire fait un entrepépaillot, et ils tout. Soudé. Ils ont tout cas soudé. Même si y ont des conflits d'intérêts, des conflits privés, mais ils savent que ils viennent dans un but bien précis de sauver le peuple. Ils ont tout soudé. Il faut nous faire même biter là. Hey, dernièrement, euh, journée de mémor mémorisation pour Ibo Simon. Nous qu'à craché sur si Ibo Simon. Alla, là il fatigué. Tout le monde a essayé de faire des présences. Ils ont en fait même biter là. Parce que Ibo, c'est allé il faut s'aller Mais ces jeunes-là, ils sont là, toujours ils sont vivants, ils sont en vigueur. Donc, faites même bite là, faites journée là, ça. Et pas, que, et pas que le 5 mars, à toutes les manifestations, à toutes les représentations en l'honneur de la jeunesse guadeloupéenne et notamment des grands frères, il faut que les jeunes soient présents, mais en masse. C'est la masse qui fait qu'il y a un impact. C'est la masse qui fait qu'on parle d'un événement, c'est la masse qui fait qu'un événement est vu et c'est à la masse de présence qu'on juge un événement. Donc c'est très très important que chaque jeune fasse en sorte qu'il ramène au moins 10 jeunes avec lui pour que le mouvement ait de l'impact et pour qu'on sache que le peuple est avec les grands frères. C'est très très important. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce soir.